Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est la fille de la partie ouais, on, ouais, se bon, on se retrouve pour une dégustation de combo en couple Pardon <rire> Ah, Max qui a de mouguer. Tu il dit ça, je dis rien ah, c'est ça, retire ce que t'as dit juste avant, c'est ah, pas, pas, pas en couple, voilà. C'est du... toi qui mine la d'accord Oui Ça va faire la technique, A, ah, je sais pas ce qui fait ça, mais qui, mais qui fait des trous dans... avec la lave là Putain, je vais l'avoir mon putain d'enchant oh. C'est qui qui fait des trous dans la lave pour trouver plus de diamants Ah, fais du direct, faire protection. T'as mis un diamant Ouais, eh, j'ai mis un diamant dans mon truc. Plus protection Ouais eh. Pour des cons. C'est perfect un, Wesh le pauvre, il a dit cross on, il s'est fait insulter de nous Mais ils avaient dit cross team Oui non mais il est off Ok je peux avoir un P2 direct pour 11 levels Alors, je vais récupérer mes 11 levels j'ai 11 levels Prends pas, prends pas d'XP, j'en ai besoin Mais putain, et je l'aurais pas mon P2 direct hein? Earnette qu'a tué Razio GG Razio c'est random, tu m'étonnes si tu arnet là c'était moi qui allais normalement Vous doivent très très très bien Oh Ohlala là, là, mec j'ai pas j'ai pas que des protecteurs Donc <rire> j'ai fait respecter de... j'ai que de la merde J'ai que de la merde faut respect. respecter oh bon allez j'essaie une dernière fois et si j'y pas j'ai protection et au pire euh, on casse la, la table et on se fait des pieds. j'ai plus de protection maintenant, non ah, c'est une blague non mais euh, on casse la table et on se fait du pied. attends enfin, on casse... attends on casse pas maintenant mais euh, en fait il faut que je la casse maintenant go. non non non non j'ai perdu j'ai perdu 13 level, bon, 14 level et j'ai pas eu de P2. Okay, ah si okay. P2 enfin, P2 pour 9 level, allez go. Pas touche, tu casses pas le tu casses rien. Ne casses rien. Oh, je ne casse rien. Oh je te casse la gueule. Bon je me prends un P1 sur le casque ou pas Comme tu veux. Ouais vas-y go. Moi il faut mes 9 levels mec. Bah, don't, don't make shit. Quel? quoi? Ils sont, ils sont... cross team? Cross kill? Non, ils sont pas cross kill, il a tué son mate. What? Oh le mec il doit pas être content. Bon, au pire, dans tous les cas, s'il allait crevé ça change rien. Il by bye, Phoenix. Qui veut le balax en fait? Un youtubeur de 1 abonné Il est fort Ouais il est, ça va, il, est bon. il fait du badion et tout. Il joue avec Unif. Diamant. C'est Ouais. Combien Il est full D. C'est 8. Noooon, on peut aller au 0-0. Pardon. Quand ah, je joue de la pute. Mais oui j'avoue t'as trop combien diamant T'as activé. Non mais j'ai pas tu cheater. Peux... Il y a l'antixerie, il marche au tactique là dessus. Il marche plus que sur factory mais ça bug ici. Du... Oh, bah, oh la les cave qu'il y a encore mec ouais, Oh bon c'est ouais. de la bu. par contre t'as falloud que tu me fasses vraiment des hein. Genre euh, J'en ai toujours que 4. J'ai 2 robe, Mais oui tu me carries. carry. Niveau cave tu me carries. C'est la round 2. Je peux casser ou pas Euh non. Du coup me achar 3 je l'ai abîmé. Alors que je l'ai pas venu pendant toute la game, je tape à la pioche et tout. Euh, casse pas hein, casse pas, t'as pas cassé Non non non t'inquiète pas Mec j'ai des keys c'est abusé euh, je te file ton diamant je suppose oh, S'il te plaît Rise Merci Bon oh, j'en ai encore 10 hein. Normal Comme tout le monde Enfin j'en ai il me reste 3 en hein. rab Oh j'ai trop d'expérience de keif ça va on est bien on est bien Bon, je vais faire encore. Euh... Euh, Faudra que tu fasses euh, des sources d'infini, s'il te plaît, pour euh, que je puisse prendre. Un ouais, deux non, non, non, non. Euh, encore deux sodos. Bon, allez, euh, la table, je reviens à la table. Vas-y. Oh, j'ai de l'or, j'ai raté de l'or ici C'est vrai que j'ai un cac la limite. Viens, viens, on met tout. On met tout. Euh, on met tout euh, toutes nos pommes euh, au backpack. On... Euh, non, parce que je vais me faire, euh, faire douiller. Du coup, euh, je vais Mais te, tu, vas te... perdre. tu vas me dire combien t'en as et je vais tomber. J'en ai 4, vraiment. Bah écoute, je vais t'en donner 2 ou 3 3 ça suffit Allez ouais, j'ai encore de l'or T'as un d'or 2 Ouais bon on pourra faire 2 pommes en plus oh, oh putain il fait faire de la merde Mais dis pas que t'as failli crever Non je serais pas à mort mais genre j'aurais pris le dégâts pour rien quoi J'en chante Mec, tu tires mon stuff après tu vas rigoler. Tu vas avoir flou. De bah, toute façon, là, faut que je me fasse encore du P2, de... du coup, il me faut trois livres. Euh, juste, casse tu rien. Peux faire... euh, non, pas ici. On casse rien du tout. Est-ce que tu peux faire ici Oh, j'aime ça. J'aime ça. Quoi Pose ta source d'eau. On casse les livres ou pas Dis-moi, Endor mmh. Vas-y passe-moi au 3 Et ouais je casse un Je casse une vie bio c'est tout Vas-y Je vais voir si j'ai du P1 Euh je peux avoir des livres s'il vous plaît Moi j'ai besoin de livres Protection Bah non justement j'en ai besoin de 3 casans d'autres Bah attends je casse un livre Voilà c'est bon j'ai mis 3 protections Protection 1 Euh l'enclume elle est où Euh je peux en refaire une Je casse l'enclume T'as la table ah, boule Bon je suis full P2 Enfin presque, il me faut encore... De... Ah putain il me faut 8 levels pour ça Tu voulais faire quoi Bah je voulais faire un niveau proté qui jouait... Euh... Enfin, un livre suis pas bah attends je prends juste... Euh... Il me faut juste encore... Euh... Un peu plus d'un level pour que je puisse... il enfin, n'y a pas de level attends, ici Non c'est bon, ça coûte coûté 1 level MDR Il n'y a f pas de level ici du fer, du charbon, si ah, là. a. ça à faire il me faut 4 levels à présent. Ouais, C'est bon, je fous le P2 qu'on euh, qu peut remonter. T'as l'XP vite fait ici Non, il n'y en a pas. Même du charbon, ça m'irait, mais. Il ouais, rien, rien. Euh, euh, fais-toi des sauts, fais-toi 3 sauts 3 sauts minimum. Oh, pardon. Ton, Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'habitude, j'ai bien de taper en. C'est fait. ton FF. Tac, c'est bon. Il me faut only 4 levels. Tu sais qu'il a la lave à côté de moi et qu'il Il, il t'en potentiellement... faut 4 ou t'en as il... et il t'en faut plus 4. Oh mais t'inquiète, je vais l'avoir. Bon bah je ah, commence je... à faire un escalier pour remonter, comme ça tu remonteras des escaliers. Un escalier Ouais ouais, genre. Mais euh... oh, bon. au moins on pourra trouver de l'or en remontant si c'est possible. Eh hey, mec, j'ai des caves, elle euh, remonte direct alors. Ouais bah ça full run tout le temps dans... C'est euh... bon Euh l'enclume, est-ce que t'as l'enclume ou tu ça la laissé, euh, as laissé à son base J'ai l'essai, de toute façon je remonte là où... Bon on a 800 blocs oh. 35 minutes avant le mur là Non je vais dire mon stuff euh... P3, P3, P3, P3, P2 Sérieux Ouais 3 fire Donc Tu vas tanker comme off hein. Ouais Je te préviens Regarde oh, c'est lui c'est l'arc que j'ai mis là. Euh, donc passe moi des gaps Et je t'ai filé des gaps Dans le backpack Mais non je t'ai filé des gaps sur toi Bah j'en ai 6 Gap T'as combien de gaps Bah ouais, je t'en file un petit peu plus Voilà. t'en file genre euh... mais mmh. Mais faut que je prenne gap et t'en euh... Ouais 2 en plus Bon ça va full P2 on va rien prendre ah. Merci T'as la selle hein tu hein l'as pas perdu et les flèches, moi il me faut les flèches. La, la les selle croix. est restée dans le backpack si personne n'a touché. Ouais, c'est bon. Les flèches. Et file-moi 5 flèches, t'es, sale bâtard. Vas-y, vas-y. En fait, en fait on a plus que moi là, mais bon. Ouais, ah, c'est bon. On va avoir aussi. On aurait pu faire plus. Hein. Bah, on peut trouver des poulets, de toute façon, on a du flint. Hein. J'ai encore du flint. Hein. On remonte pas, pas comme ça, mais ce sera plus rapide. Hein. C'est se ouais, Bon là il y a des gens qui vont avoir des certainement des tickets Il faudrait qu'on trouve une montagne vite fait Qu'on puisse se faire des, des snowballs ouais, Ah la, la bite euh, Tu peux me venir vers moi s'il te plaît là. Pourquoi Là j'ai plus de pièges. Vite faire Si c'est bon en fait elle est revenue euh, Juste tac Tac tac C'est bon Pourquoi tu veux qu'il me vers toi en, en fait Parce que euh, j'étais trop bloqué Genre euh, tu sais j'étais euh, sur euh, deux blocs. On a la surface, merde, puis screen, puis freeze. Et les épisodes sont arrêtés ou quoi J'ai l'impression que j'en ai pas eu depuis des masses de temps. Non non non t'inquiète pas, c'est normal. Euh, on tue les vaches. les va, va, va, va vache, ou pas On a pas besoin. Ah bon bah écoutez.. Se... Oh mort, hein. devant devant devant Ah c'est énorme, C'est nair Ouais ils sont ils foulés. Go go go On les attaque Ouais ouais Ils ont des choux Pas pris gars Prends le cheval, prends le cheval j'ai pas de fais gaffe derrière toi, derrière toi derrière, oh. oh, Nice Fais gaffe Tiens Putain je vais le péter. tu son sens je vais le tu sens je vais prio C'est bon Ok il est mort Tu veux que je le saute Ah non je vais bien le tuer Nice Bon, je vais te tuer le stuff de l'autre. Je c'était t'épingler un oh, Les flèches, les flèches, prends les flèches. Bah, oh mec, trois stacks de flèches. C'est vrai oui. bien nice Même plus, plus, plus, plus. On oh, se met bien... 4 stacks... Euh, ouais, trois stacks de flèches. Attends, et par euh... contre, je l'ai tué où l'autre Euh, devant. War ouais. 3 pas abîmé, mec. 18 gaps 18 gaps Ah oui, j'avais oui. 18 aussi. Ok, bon bah euh... Attends, je, je cherche le stuff de l'autre. Euh... On est bien là. On prend le stuff ou pas pour Kawi uh, Brock Oui. Okay. Euh, ok. je cherche. je trouve pas les stuff de l'autre euh, Tu te souviens où on l'a tué Oui, j'arrive, P2. Par contre tu as encore des poulets, on en a pas besoin. <rire> Qu'est-ce que tu fous avec des poulets gros Oh le, le stampé, même pas les b'écouille. Euh oui je suis où il est. Oh les ouais, okay. Oh les nice, les deux chevaux sont encore en D what the fuck Nickel, je comprends. Ouais mais il a plus de vis celui là. Mais tant pis gros Euh il est où son stuff Euh il était par là. Viens viens viens il était là, il était là. On me le Droit. Attends, on les a backstab, on est arrivé par là sans... Oh, j'ai tout gardé J'ai du P1, j'ai du Aqua Infinity okay. T'as du tout ramasser, mec. Hein. J'ai une T3. On, on est arrivé, on les a attaqués par là, oui, on a tout ramass... Ah non, c'est tout droit là. T'es là, regarde. Ah non, il y a du poulet. Mec, c'est là qu'on les a attaqués, je comprends pas. Hein. Ouais, moi aussi, je trouve pas Bah ouais, écoute, t'as dû ramasser les gars, pas, pas les, les, Euh Mais j'ai pas, pas les flèches. Euh, tu veux des flèches Bah, ouais, j'ai qu'un stack. Attends, ah, c'est peut-être là, c'est peut-être là. Parma, c'est son casque, par contre, le J'ai un casque, un co ici Ok. Vas-y, passe euh, des flèches. Des flèches Attends, euh, je vais faire le tri dans mon flèche. Merde, en fait. Ah, ok. Euh, File-moi file tes flèches, gros, dans le backpack. J'ai qu'un stack. T'as combien de stacks oh Bah, tu sais, je t'en donne un deuxième. Ah, bah, du coup, j'ai un deuxième backpack. Tiens, bah, de là, on est, on est égal, on a les mêmes flèches, j'ai juste 9 flèches de plus que toi. Ouais, oh non, mais c'est pas gênant, m'en fous. Mais je peux faire un power 4 aussi, euh, mais t'as euh... combien de level, level J'ai deux levels. Ah merde, oui, j'ai un livre, ouais. Ça donne quelque chose Non, non, ça devrait aller. Bah, perso, euh... il m'a pas touché, j'ai des pommes rouges, je vais régénérer mon vol avec. Euh. N... Tu peux régénérer avec des pommes rouges Oui Ah bon on va lui donner ouais, combien là Ouais c'est bon, ouais, il, c est c est il est quasi... Il lui manque 2 cuir, il manque 2 cuir. T'as combien de mange On est à euh, 5 là, mais je les garde. Oh, allez go, tiens. tiens. J'en ai 10... Attends... Quel mec, on va 0-0 là deux, et... Je peux faire 2 gaps. On peut faire ouais, mal J'ai chopé... J'ai chopé 0 d'or. Par contre je vais utiliser le backpack et je vais me débarrasser parce que bon je n'ai pas besoin. Ouais c'est bon. L'enclume, la yes, table d'enchant... On est bien est On s'est mis bien. Bon, bien là. Mais Donc, on a pas gagné encore. Ils doivent rager. Ouais il doit avoir les bouts putain on les a backstab, mais comme les mecs ils p1 ils ont rien fait donc euh, allez viens c'est pas là haut. Hey, je me rappelle à Roxy il me dit on est full le hey, gammes. J'ai bien fait de prendre le cheval. Full <rire> game mais ouais mais ouais, mec heureusement le que je dit, ouais, en moi, oublié, tu fais une tu... distance. Heureusement tu me l'as dit. Par contre t'as tout récupéré là. Oui j'ai tout récupéré. Mais là le stuff est pourri. Il y a comme power 2 et euh, un placement P1. J'ai pas brûlé le stuff mais au oh, safe hein. Tout le monde doit être foulé dans tous les cas. Ne foire pas, ne panique pas, s'il te plaît Non non non, je panique pas, je vais... de toute façon on va pas moi Je vais F3B Oh. near Bah t'es où juste derrière Il y a la encore. Par oh, bah, contre Les mon cheval, il a, a vite, y... je crois Ouais je crois aussi Parce que genre je l'ai rattrapé mais genre T'es un mec qui voulais lui foutre des coups de droite pour, pour attraper son cheval et tout ouais. En plus, ça a pas marché quoi Oh dommage <rire> Saloperie, et heureusement il heureusement qu'il y avait la montagne, y aurait pas eu la montagne en fait, on a pas de road, c'est pour ça que ça marchait pas. Ah! Ah! Les mecs, arrête, ne t'écoute pas, tu veux se concentrer sur ta merde! Et du coup, tu veux dire, ah ouais et tout, mais en fait, tu sais même pas ce que ce Ouais, j'avoue, j'avoue, je dis de la merde! Euh, <rire> et voilà! En fait, c'est le pas, mec qui depuis est... Début, depuis le début on, est zéro, on est 0-0 zéro, zéro quasiment, et euh, en gros, ça veut dire que tu paniques cette du coup, t Oh devant, on a. Non, Airwax, c'est où tout le pas Les actes, les étapes, les attaques. les vas-y, on attend. il est con ou quoi? Mais mec Attends Non non pars toi pars toi par toi C'est qui ça C'est Rox C'est Nego, c'est Nego, c'est Nego, c'est bon, c'est bon. Vas-y go se barrer, go se barrer, go se barrer Bon gros, tu m'as ouais. pas même mis le mien Mais non qu'est-ce qu'il fait Arrête L. Non mais... NON NON Mais, non. mais mec Non <rire> <C> T'es <'est rire> nul, c'est pas de jeu. Bon de toute façon au pire il a perdu Attends un un je vais, Attends je vais méchier Rox. c'est. j'avance un petit peu Là on peut bien spam <rire> C'est T'es où bro c'est moi ce -là. Attends euh, On va faire un tour mec on passe pas Ouh Fais gaffe <rire> J'ai extrêmement bol T'es passé à côté d'un trou Bah énorme trou et ouais. je suis mort à coup sûr Tu l'as dit Allô. Jaune. Ah, c'est qui Euh, non, c'est un mec. Euh... Oh, c'est des biscuits Wesh, il a, Attends, il, a reviens, de où il a pas de placement. Non, avance, avance vers moi, tu, tu me vois sur le côté. j'ai vu un cheval aussi. À oh, côté. Par, contre, par contre, il m'a hit là. Hein. Il m'a hit avec un cheval. Hit 17. Touché. Hit 17. 14. Hit 16. Et ah, c'est Crisix. Touché 12. Ça peut aller pé. Fais gaffe, fais gaffe. Oh, j'ai tué. Fais gaffe les chevaux, fais gaffe les chevaux. Moi je reprends oui. le cheval, mec. Vas-y, reprends le, reprends le, je le combles. Il s'est barré, il s'est barré. Ouais, je le course, je course euh, comme ça. Ah, tu combo. Oh, pardon. Il y a combien Fais tab, nashirox Euh, 8. 5. 5. Allez vas-y, vas-y, tu C'est bon. mec, Allez Retourne vite à ton cheval, retourne vite à ton cheval. Vas-y, prends le stuff. oui, je prends le stuff. Il avait rien. Euh, je prends le soft game mec Mais On est deux Wesh Crazy il okay. me dit que vous abusez à 3 On est deux On est deux On est deux Peut-être à 3 1 2 3 à 3 Je rends compte à 3 Mais Non On est deux Peut-être qu'ils compte nos chevals nos pour nos, pro... nos potes Mec prends le temps cheval on dit pas Si Ah oh, je peux faire une pomme en plus Je vais te prendre S useless. Quoi? T'as oh combien, combien de pommes? Char? Non. Combien de pommes? Bah, apparemment, y'a a, y a, quelqu'un derrière nous. Eh? Bah. Ah, oui, H -vole, H -vole, H -vole, je vois vois, je l'ai vu tout à l'heure. Mais attends, attends. Attends, gros, gros, attends. Euh, T'as combien de pommes? Je crois, euh, 21 et toi? Oh, 25. Mais bon. Bah, vas-y. Ça change pas grand-chose. Euh, du coup ils avaient quoi Ils avaient du P1 ouais oh, rien. J'ai un stuff en rave moi Par contre t'as du... des flèches en plus Euh non, je suis P0 flèches en plus Bah toi je vais, je, vais aller sur, je vais aller sur, euh, sur son stuff alors Et je vais mettre euh, le stuff en diamant dans le backpack euh, Moi j'en ai gardé sur moi du stuff en diamant si je m'en un petit peu en pommes en plus et ah, Attends, tu sais quoi je vais, aller, je vais aller sur son stuff voir si je peux récupérer les flèches Moi j'ai pris des pommes pour aider le cheval au cas où Mais gros y'avait un mec là-bas, t'es sûr on va pas aller le tuer non, non, non, non, non. Mais je sais exactement où il est, on peut dire qu'il y a des là. Vas-y, bah quoi. Vas-y, go. T'as deux stacks de flèches Euh, Ouais, deux stacks et 17. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de flèches. Vas-y, t'es où J'ai vu partir par là, derrière toi. J'ai vu partir par ici. Tiens ce Il y a les blocs. On suit. Qu'est-ce Il y a la vite. Là, bah devant, devant. Il est pas full gun. C'est qui Fais gaffe, Ah, y a quelqu'un avec y a un mec qui Vas-y euh, je me rapproche pas je me rapproche pas Vas-y tape euh, le allez à à Vas-y bah go sur Pega au pire Vas-y vas-y Fin, de fin 4. 4, à l'épisode toutes